Alors, Artifice, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Abel Bach. Abel Bach, c'est un type d'une quarantaine d'années qui semble taciturne, un peu fermé sur lui-même, un peu secret, difficile d'accès. Il a pas mal de particularités que l'on saisit assez vite quand on le côtoie. Euh, c'est un homme qui, euh, d'un côté, est, euh, est très très méticuleux. Très bon dans son métier, euh, à suivre absolument euh, les procédures, aller jusqu'au fond des choses, euh, être totalement investi, et, et ça tombe plutôt bien parce qu'il est policier. Euh, et d'un autre côté, c'est un homme qui possède une collection d'orchidées monumentale. Euh, il a euh, des euh, dizaines et des dizaines d'orchidées euh, 94 pour être précis et il habite un tout petit appartement donc il faut imaginer euh, les fleurs qui ont envahi absolument son intérieur il y en a partout et c'est un peu comme un jardin secret l'endroit où il se sent bien peut-être un endroit qui lui permet euh, de euh, se protéger de l'hostilité du monde a fortiori de son métier qui est un métier difficile c'est aussi un homme qui fait beaucoup de cauchemars, toujours le même, toujours les mêmes, qui est hanté par quelque chose, et donc euh, qui est en proie aux insomnies. Pour pallier les insomnies, il va souvent se balader la nuit, il marche dans la ville. La ville, c'est Paris, mais ça pourrait être n'importe quelle ville. C'est l'idée, voilà, d'une urbaine urbaine qui qui protège, dans laquelle on, on circule, on déambule. Il aimerait bien s'y perdre, mais en fait, c'est quelqu'un qui connaît trop bien son chemin. Il, il a du mal à Mais donc, on sent à se perdre. Mais donc, voilà, on sent qu'il euh, pas de vie privée, pas internes. Il pas pas pas vie privée, pas de Il pas tout pas de ses orchidées plus. Il petit tout seul avec ses orchidées dans ce petit appartement. Au début du roman artifice il lui arrive quelque chose d'épouvantable il est suspendu de ses fonctions mais quand on, quand on connaît abel bach c'est impossible tellement qu'il est réglo précis euh, jamais à dépasser euh, pourquoi on verra dans le roman mais alors lui c'est sa colonne vertébrale donc au début du roman il est totalement perdu littéralement suspendu au dessus du vide et donc, on, on commence à accompagner Bach dans ce moment un petit peu catastrophique. Il a deux femmes autour de lui qui font un peu comme intrusion, qui, qui, qui se cognent un petit peu à lui. Il y a sa collègue Camille Pierrat, qui est une fille, une fliquette hyper ancrée, logique, euh, elle n'aime pas, entre guillemets, qu'on la bullshit, quoi. Et, et, et, et elle comprend pas cette suspension. Et elle essaye de bouger Abel pour qu'il prenne un avocat, qui réagisse, etc. Elle n'aime pas comme ça qu'il se laisse aller. Alors on a Camille, très terrienne. Il y a un autre personnage féminin qui déboule aux premières pages du roman. La voisine du dessus de chez Abel, dernier étage de son, de son immeuble, qui habite une chambre de bonne... Et qui euh, n'arrête pas de, de, de venir euh, voilà se cogner à lui lui poser des questions vouloir rentrer dans son intimité elle c'est elsa elsa c'est tout l'inverse de camille très aérienne loufoque folle, euh, un peu euh, sans gêne enfin complètement sans gêne et il est un peu entouré de ces deux entités féminines qui le qui voilà, qui, qui, qui, qui le bousculent et au même moment au début du roman dans la ville il y a pendant la nuit, dans les musées, des sortes de happenings nocturnes euh, complètement illégaux. On ne sait pas qui est à l'origine de ces sortes de performances de plus en plus spectaculaires dans des musées qui ne sont pas au courant. Simplement, rien n'a été volé, rien n'a été abîmé. Qui prend possession des musées la nuit à l'insu même des instances muséales A priori à Belbach n'est pas quelqu'un qui va souvent au musée ça n'intéresse pas beaucoup mais dès le début puisque ça bruit ça hein, dans la capitale dans les journaux on parle de ça il se sent complètement aimanté par ça voire même concerné quel est le lien entre ce qui se passe dans les musées et abel pourquoi il a été suspendu pourquoi il est hanté par des choses artifice c'est accompagner ce personnage. Euh, atypique loufoque que j'aime énormément pour essayer de comprendre tout le puzzle qui s'est noué euh, depuis un certain nombre d'années alors pour moi artifice euh, est un entre guillemets pur roman et je le dis par comparaison à, euh, à mes deux précédents livres qui étaient aussi des romans mais qui tous les deux s'attaquaient à des figures de femmes sublime euh, complexe euh, qui avait réellement existé Gabriel Buffet-Picabia et Frida Kahlo et donc j'ancrais dans le réel et j'usais de euh, on va dire mes outils de romancière pour faire vivre Gabriel fin, fin, du, fin du 19e début du 20e siècle et Frida dans les années 30 euh, j'avais envie pour artifice d'aller complètement dans d'autres sillons que ces deux livres que qui m'ont tellement porté pour sortir voilà peut-être d'une zone que je, dans laquelle j'ai été dans laquelle j'ai été bien pour peut-être me challenger euh, et donc je voulais de la pure fiction c'était ça avant tout des personnages que que je créais euh, et que j'allais voilà faire vivre pour j'espère le plaisir du lecteur. Donc de la pure fiction, j'avais envie d'un personnage masculin après avoir passé du temps avec ces deux femmes si fortes qui étaient Gabrielle et Frida. Donc j'avais envie d'un personnage masculin à Belbach et j'avais envie de contemporanéité que ça se passe aujourd'hui, euh, là, euh, que ce soit 2020, 2021, 2022, peu importe le moment, euh, le, le moment où on se trouve tous plongés. Euh, donc j'avais envie d'aller euh, Totalement ailleurs que mes livres précédents, avec les mêmes outils de romancière, évidemment. Parce que, avant tout, euh, c'est la construction, le développement du récit, ancrer les personnages, qu'ils vivent avec le lecteur. En fait, dans tous les cas, c'est d'être dans la peau des personnages et essayer de faire en sorte que le lecteur puisse aller au plus près de leurs sensations, de leurs problématiques, de, de, de leurs leur problématique, leur mystères, que ce soit pour mes deux précédentes héroïne ou que ce soit pour abel bac c'est la même chose j'étais très intrigué euh, par toute cette idée de performance de mise en scène au sein de l'art contemporain après gabrielle et frida qui étaient deux figures du monde de l'art euh, gabrielle en tant un petit peu qu'inspiratrice pour le peintre picabia en tant que musicienne en tant que euh, voyante presque quelqu'un qui, qui, qui perçoit euh, quelque chose qui n'est pas encore advenu et puis frida Kahlo artiste, peintre, euh, voilà, euh, mexicaine, extrêmement célèbre. Euh, J'avais sans doute envie de rester dans le monde de l'art, en tout cas, euh, de, de, de, de poser des petits cailloux, de réfléchir à quelque chose que je maîtrise très mal, euh, mais qui me fascine, parfois me fait rire, parfois me bouscule, qui est l'art contemporain, euh, qui, qui, qui semble souvent de l'extérieur un peu comme une bulle dans une bulle, euh, pour un tout petit euh, nombre d'apifieux. Or, euh, j'avais l'impression que certaines performances, certaines mises en scène, euh, pouvaient parler au cœur de tous. Euh, et... et, et, et dans toutes les figures que j'ai pu rencontrer en faisant des recherches, Marina Abramovitch est quelqu'un qui m'a fascinée, déroutée, questionnée. Euh, et donc, effectivement, peut-être que même si mon, mon artiste Mila fait des performances très, très, très différentes, j'avais envie peut-être d'un petit fil. C'est toujours le fil entre les femmes, comme dans tous mes romans.